Je vais vous parler du snapping sur Blender. Le snapping, c'est l'équivalent de l'effet magnétique à la grille et bien plus encore. Si vous avez négligé cet outil, on va voir les quelques techniques qui en font pour moi un outil inéluctable pour, entre autres, l'alignement des points, trouver un point dans le vide, déposer un objet sur une surface et faire de la rotopologie on va commencer par un exemple simple pour vous expliquer clairement son fonctionnement je crée un mesh grid et je passe en vue du dessus grâce à la touche 7 du pavé numérique je passe du mode objet au mode édition avec la touche tabulation dans le mode édition J'accède au maillage de mon objet, c'est ce qu'on appelle le mesh en anglais. Je sélectionne essentiellement les points à l'intérieur de la grille. Je les efface avec X en choisissant d'effacer les vertex. Ça se traduit sommet, mais en général on parle de points, c'est plus simple. Le but de l'exercice est de remplir à nouveau la grille. Pour commencer, on va utiliser le petit aimant ici pour activer le snap. Par défaut, il est en mode incrémental. On peut apercevoir l'option Absolute Grid Snap. Le mode incrémental suit l'écart de la grille, mais si le point d'origine de notre objet n'est pas sur la grille, cet écart sera décalé relativement au décalage de ce fameux point d'origine. Avec l'absolute grid snap, on sera aimanté à la grille quoi qu'il arrive. Dans notre exemple, tous les points de mon objet grid suivent la grille, du coup il est facile d'ajouter les points correspondants. Avec la touche E pour faire une extrusion, il me suffit de suivre l'aliment des points suivant la grille. Pour relier mes deux derniers points, je peux utiliser la touche F qui entre deux points va créer une ligne. On peut aussi utiliser l'outil AutoMerge qui, grâce au snapping, permet de placer deux points suffisamment proches pour qu'ils fusionnent automatiquement. L'écart pour réaliser l'AutoMerge est de 0,001. C'est pour ça qu'il faut le snap. Pour compléter ma ligne, je vais utiliser la touche F, mais pour cela, il me faut une surface de base. Donc je peux partir de celle que j'ai en bas ou en créer une, toujours avec la touche F, mais en sélectionnant 4 points. Le snap incrémental est surtout utile au début de la conception de votre objet. Il permet de garder des angles droits et de maintenir des distances identiques. Mais dès qu'on passe en vue perspective, il est plus la source de difficultés qu'autre chose. Pour cela, revenons à notre grille que je vous présente le snap au vertex. Le problème dans notre cas, c'est que le snap va nous coller directement au point visé, alors que notre but est de suivre l'axe des y. Mais pour cela, nous avons la contrainte justement sur l'axe des Y en appuyant tout simplement sur la touche Y. Ainsi, je pourrais compléter ma ligne très rapidement grâce à la combinaison EY-Click jusqu'à mon dernier point où je peux le fusionner directement grâce à l'automerge. Je peux utiliser F pour créer une ligne que je découpe grâce à CTRL-R et la molette pour augmenter le nombre de coupes. Et pour en finir avec cette grille, je vais utiliser simplement Ctrl F qui me permet d'utiliser le grid fill pour conclure la partie explication. Maintenant, nous allons passer au cas pratique avec un cube, nous passons en vue perspective parce que il s'agit de comprendre comment récupérer un point dans l'espace lorsqu'on n'a pas de référence. Alors à partir de là, je fais une extrusion simple. Je contrains en y et je snap un point. Hop, comme il est aligné, j'ai complété mon cube. Et bon, pour remplir, vous connaissez, F On peut facilement finir la chose. Ça, ça peut s'appliquer à plein de cas et c'est très pratique. Nous allons faire un autre cas pratique. C'est très souvent une erreur que je vois régulièrement à partir d'un angle droit. Alors je, je fais une extrusion sur Z. Vous avez compris les contraintes sur les axes. Marche avec X, Y, Z. Euh, je fais simplement une découpe. Alors pour un angle droit, je vais le faire sur une ligne au milieu de ma surface, euh, au niveau du sol, et L'erreur très souvent commise dans ces conditions, c'est de faire une extrusion sur la surface de fond pour faire mon angle droit. Et là, le problème, c'est que je vais créer plein de surfaces qui vont me poser énormément de soucis. La plupart du temps, dans cet exemple, c'est assez simple de corriger, il suffirait que j'efface. Mais la bonne pratique, c'est simplement d'effacer mes deux surfaces actuelles. Et je vais faire une extrusion de ligne ça va me faire une surface et la contrainte en y me permet très rapidement de compléter mon angle droit et ça on peut le faire même si on a de très nombreuses lignes et ça permet vraiment de compléter rapidement euh, proprement votre angle droit pour faire de la retopologie, topologie le snap de surface a tout son sens j'ajoute un plane je vais simplement activer le rayon x pour avoir le point à l'intérieur de l'objet des fois il se superpose et je vais snapper une première boucle et tous mes points vont automatiquement être à la surface de l'objet que je veux refaire pour avoir un maillage propre il faut avoir le minimum de lignes possible c'est la subdivision qui fera le travail pour ça je fais d'abord une loupe intérieure et une loupe extérieure ces boucles extrêmes me permettront de jauger mon besoin en loupe intermédiaire et je vais l'écrire grâce à CTRL R. Ça prend tout son sens ici. Et utiliser Project Individual Element pour pouvoir snapper cette boucle intermédiaire sur la surface. En appuyant simplement sur G, elle va être entièrement collée, tous les points, à la surface. Lorsqu'on veut snapper un groupe de points, l'option Snap With Closest est activée par défaut. Quand on a un seul point, c'est simple. Mais quand on utilise un groupe de points, c'est le point de départ le plus proche qui est pris en compte quoi qu'on fasse. Il suffit donc de rapprocher les points qu'on souhaite accrocher pour que le stab fonctionne comme on le désire. Il existe toutefois l'option Snap with Actif qui permet de faire le snap avec le dernier point sélectionné. En mode objet, ça fonctionne légèrement différemment. C'est pour ça que on associe très souvent un groupe d'objets à un objet vide, ce qui permet de faire l'accroche plus facilement. Et une dernière option pour la route, dans le snap de surface, il y a l'option Align Rotation to Target qui permet de suivre l'inclinaison d'une surface. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, likez, commentez si vous voulez m'encourager à en faire plus. Merci d'avance.